Le retour de la caravane. Merci à vous, les amis. Je répète encore, question de sécurité, les amis. On reste derrière les barrières. Maman, ce monsieur-là qui est devant là, je ne sais pas, peut-être euh, que la chose a monté, mais il est un peu fatigué. Je continue, qu'il est un peu fatigué. Monsieur Bourbeau. Mais nous reviendrons en bas Maman, est n'a pas vu, c'est un cabinet, maman, belle, maman, maman. Parce qu'il euh, n'y a pas le de... travail à dire à hein, nous, parce bah, que c'est que je vais en dire Il aurait pu faire autre chose dans la vie. Après, en plus, ça va être fait. Mais il est toujours là. Il aime ça, il aime ça. Oui. Maman, monsieur Momo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-vous sur Le fabricant, garde sa voiture. On y va, monsieur Momo. Donc, c'est ça, on va plus lire aujourd'hui. Mais bah, comme je dis, on va faire avec un public. Voilà. Mais attends, attends, je attends. Stop, stop. Monsieur, vous m'aurez pas de soucis de devant, je vais patienter. Voilà. <t 'en> ah, on va aller laisser le mec, comme on dit. C'est bon, bon, non, c'est pas beau, c'est pas, pas, ah, pas beau. Messieurs, bon, écoutez, nous sommes très heureux d'être là sur cette ligne d'arrivée avec l'Occanneur et la team Boulogne-Mianting, n'est-ce pas, Gaboste Team Boulogne-Mianting qui donc patronne cette étape aujourd'hui, je veux y aller. Continuez, il y a des Team Boulogne-Mianting, c'est lui bateau, n'est-ce pas La cité est là. Avec bien évidemment des fois des élus, d'autres fois plein de cadeaux, normalement c'est l'autoracouchager du cadeau. Donc la CTM pour ce 41e tour de Martinique avec un général de voiture, aujourd'hui une seule, notamment une compagne, je ne sais pas. Voilà, mmh. bah, je vous je m'en vais. Mesdames et messieurs, nous avons également une charmante dame euh, euh, au volant de sa voiture. Elle va vous venir, ce qu'elle va nous également, au niveau de nous parce qu'elle va en plus a ah, r c v t p de Dumas, c'est pas ça qu'on dit. C'est où tiens a r c v c'est ça Dumas, voilà, a ah, r Madame Dimandi, ils sont partis 10, et ils sont combien là maintenant Ils ne sont que 5 bonus. Voilà. Tu peux avancer, madame Ensuite, bien On oh, a, oui. Voilà. On a également la mutuelle père et mère de famille du monde pitot. La mutuelle, si vous gagnez moins de 800 euros par mois, votre mutuelle est gratuite. Donc, voyez bien, si vous gagnez moins de 800 euros par mois, votre mutuelle est gratuite. Appelez-les au 60.08, la mutuelle santé, contrat santé solidaire. père et mère de famille. Vous voulez Martinique la première, nous a joué cette année, ça faisait longtemps. Voilà avec le la radio d'État est avec nous sur ce tour il y a plus de cadeaux ah, toujours dit de ranger un vous pour l'arriver hein. c'est pas bon d'avoir de... dit ça voici Biggin Biggin en général c'est les petites bagraines au chocolat et tout pareil donc si vous avez une petite fin c'est le moment ou jamais de vous envoyer 2-3 Biggin Big voilà. Solarinox, c'est pour vos chauffe-eau solaire. Solarinox, vos chauffe euh, chauffe-eau solaire. Et vous les appelez au 610910, Solarinox, ils seront sur la route de Château-Beuve. Voilà. Monsieur Pascal Paul, vous l'appelez lui, lui qui gagne. C'est lui qui fait les là aussi. Voilà, Solarinox. Ensuite, on a Sushi oui. Sushi Web. Oui. Sushi et gastronomie japonaise. Sushi oui, le déjà toutes les secondes, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, dit <rire> Voilà. Ensuite, il y a Didier 113. Didier 113. Donc, il y a un sushi. Vous pouvez être le Didier de Didier 113. Qui est sur... Qu Là, il est arrivé. Didier 113, c'est très magnifique. Vous avez également la tibonienne, qui est le café. Euh, du tour, la divonienne, donc, qui est le café officiel du tour. Big deuxième voiture de Big donc, si vous voulez, encore une fois, des petits macarons, des, petits, des petites matelettes, des choses comme ça, eh n'hésitez ben, pas, je hein, vous en donner euh, sur la route Voilà. <rire> Big In, voilà. Oui, ça, ben, vous pouvez de bon, ça, oui. Voici la banane de Martinique, la banane de Martinique et de Guadeloupe, bien sûr, euh, qui nous donne chaque matin le bidet en banane, le très très bonne banane, c'est pour la santé, en plus de batterie, c'est pas chez nous, c'est pas en Guadeloupe. Donc c'est bon de nous, banane qui est bien bien nous. Ah ouais, bien bien. Bah, tu... Mesdames et messieurs, c'est Badi, son mari Badi, un ah, baby boutique là, mais vous dites à ouvert. Voilà. Voici le oui. Il y a les haricots rouges, il y a les nanti, il y a tout ça. Voilà. Qui patronne le maillot jaune C'est cette voiture. C'est la FPJ qui patronne vous le Le maillot jaune. Avant euh... enfin ça, tu m'as habitué à plus. Après cette tuberance. Tu m'as déjà habitué à plus cette tuberance. Allez-vous échapper à cette vie de on va passer C'est pour ou bien marquer la FDJ, ou bien alors, ou bien, ou bien alors, on va ou bien alors, on va dire Voilà. Attends, ne pas trop, pas trop. Ça, ça vous a conduit. Pas, pas, pas, Qui demande la C'est quoi, quoi exactement pour protéger le social et la technique Régie de transport de Martinique Régie de transport de Martinique Régie de transport C'est le cas de transport là, présent Régie de transport de Martinique avec deux voitures sont venus en France, hein ils disent mais non, non, non, non, nous chauffons, non nous, ça saute Régie de transport de Martinique deux voitures déchauffées, c'est le À gauche, ah, bon, là, ici, à gauche. Un petit micro. Un petit j'ai Un Orange avec, ah, bon, avec ah, bon, tu veux te balancer, je Voilà. Voilà. nous minutes. Le fruit de la terre et du soleil. Ils se sont et ils ont fait cette huile d'olive qui est vraiment très bonne. L'huile Bougette qui également est sur le, le, le tour de 40, de 40, de Merci vous pouvez avancer. Coca-Cola, croissant frigien du tour. Et là également Coca-Cola. Ben, Voilà, deux voitures Et aujourd'hui, Ils se sont rattrapés Ils se sont rattrapés Voilà, là. Voilà, ils ont des des des des des des des des des des des des des donc, je dis hein, donc, à votre malouche, tu vas aussi. Okay. Voilà. La histoire. Osvaldo Floribon, plein Osvaldo qui a ouvert sa structure maintenant. Osvaldo a renouvelé, c'est ça, il s'en fait, donc il vit, il ouvre et après le débat, il est un petit de la minute, il ouvre ouvert à la haine à présent, plein Osvaldo. Voici l'occasion. 85 toute là. c'est son portable, 85-31-20. le portable de Osvaldo. CGS-VTB, cgs bon, c'est bon, c'est et également, nous avons eu le ce matin. Pour euh, du il y a cette voiture avec des cadres là-dedans. Pour du motoservice et revanquage. Autoservice. Rebancage, euh, assistance, as rebrancage, multiservice. Voilà. Il y ah oui, a tout le monde, mesdames et messieurs, au soit 18 99 95. 18 99 95, c'est son téléphone. Hey, ça être... ça ça ça <rires> voilà, c'est à de... Voilà. C'est un... Voilà, écoutez-moi avec la CTM. Voilà, merci beaucoup. Absolument. Et bien oui, je Et mesdames et messieurs, plus beau de le voilà, Olivier, moi ouais, me plaît. All right, voilà. don't have a next one, too, for my daddy and you